Je suis en joie de vous retrouver en ce jour pour ce podcast où vous pouvez voir en fait à gauche des images et à droite un tableau. Alors ces images en fait correspondent aux trois énergies du but, du défi et qui est aussi le chemin qui va offrir le fruit et le résultat si nous sommes alignés nous allons récolter des fruits nourriciers et si nous sommes désalignés, notre chemin va nous emmener dans des impasses et donc vers des, stères, des terres stériles et donc il n'y aura que des résultats de pénurie, de manque, et de difficultés. Cette trilogie est valable tous les 13 jours puisque les, dans le calendrier que vous avez à droite, le Tzolk'in, et bien vous pouvez observer qu'il y a des petits points, des petites barres, et que le numéro 1 correspond à un point, le numéro 13 correspond à deux barres et trois points, et hop, on repart sur un point. Donc en fait, il y a 20 vagues de 13 jours qui se répètent à l'infini, gardées et protégées les derniers par les mayas, actifs selon eux depuis 13 000 ans, offerts à la Terre par des consciences galactiques. » C'est donc un outil qui peut paraître New Age, mais qui ne l'est d'aucune façon, puisque le New Age est tout récent, n'a que quand même pas 100 ans, alors que cette science est là, sur la Terre, conservée depuis 13 000 ans. Donc s'intéresser à cette science, c'est s'intéresser à la sagesse ancestrale. Aujourd'hui, oui, nous sommes dans le tableau au numéro 27. Si tu regardes les petits dessins à gauche, tu verras dire, en anglais ça veut dire le cerf. Et donc tu retrouves l'image à gauche de ce cerf. Le numéro 28, deux points, correspondent à ce que je disais. Le défi, le chemin. Et là, c'est l'énergie de deux images, puisqu'on est sur deux informations. L'une qui est Vénus l'étoile, que j'ai représentée par cette femme qui tient dans sa main le bâton de la connaissance de la sagesse qui a les... pieds Ah non, pardon, c'est l'énergie de cet homme qui a la main sur sa tête dans les étoiles, puisque ça nous parle de l'étoile et de Vénus. Et vous savez, Vénus est une planète. Cependant, quand on la regarde la nuit, bah en fait, euh, c'est la première étoile à apparaître et la dernière à disparaître. Donc le message par les mayas, c'est de nous dire, bah, en fait, si tu es aligné avec ta conscience... Eh bien ton corps physique, comme Vénus, va être une lumière qui va se refléter autour de toi. Et la troisième information concernant ce numéro 28, c'est l'aigle que tu vois qui n'est pas loin d'attraper le lapin. Parce qu'en fait, cette énergie, c'est le lapin. Donc le totem est le lapin, qui est à la fois notion d'abondance, parce qu'il est très prolifique, très réactif, très sensible, très connecté, parce que c'est une nourriture, de, il a de très nombreux régulateurs qui s'occupent de lui, qui se nourrissent de lui. Donc c'est pour ça qu'il a une grande générosité, il offre beaucoup à la terre et il se reproduit beaucoup. Mais après, nous le savons, le lapin peut littéralement mourir de peur. Si vous vous intéressez en fait aux éleveurs, eh bien, vous apprendrez cette réalité, que les lapins ne peut pas faire trop de bruit, il faut vraiment être mesuré parce qu'ils peuvent mourir de peur. Logique parce qu'en même temps, ils sont enfermés. Parce qu'un lapin, il est fait pour être très agile, très rapide, très mouvant, pour pouvoir échapper la, au danger euh, d'être mangé. Donc, euh, si on le met dans une cage, ben, en fait, il est en totale insécurité, puisqu'il n'a pas les moyens, il est complètement contre nature, et il n'y a pas les moyens pour lui de s'échapper, donc il est terrorisé. Donc, ça donne aussi une idée, si vous voulez, de, de l'intelligence de cet outil, de ce calendrier, qui est donc sous forme symbolique, afin de laisser aussi à chacun, dans la capacité de sa profondeur, de reliance, d'observation à la vie, à la nature, d'entrer en résonance avec la proposition du jour. C'est ainsi qu'au jour du oui, nous sommes sous l'énergie du cerf et comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai présenté le couple et on peut bien voir que le cerf, il a des bois c'est juste impressionnant une, une corpulence aussi bien massive, avec de gros sabots, et en fait il est vraiment la représentation, et même chez nous, hein, chez les celtes, euh, les gaulois réfractaires, puisque moi je ne suis pas française, je suis une gauloise je l'assume pour bien euh, faire une scission, si vous voulez, avec avec toute cette société complètement folle à laquelle nous sommes, nous contribuons malgré nous de toute façon. Mais voilà, si nous pouvons à travers une idéologie intérieure, d'une position, d'une opinion affirmée, connectée à d'autres informations, c'est mon choix et ma vérité que je vous place ici à l'instant. Et petit clin d'œil, d'amour à Oleg de Normandie, si vous ignorez de qui il s'agit, allez vous régaler sur sa chaîne euh, YouTube, vous découvrez beaucoup de choses sur notre euh, peuple euh, occidental, de ces de Celtes, mais qui en fait euh, étaient des Celtes, c'est-à-dire que le cas ayant été remplacé par un C. Donc, vous voyez, direct, je suis connecté au cerf, et le cerf, ben, c'est le canal. Il est entre ciel et terre, et il reçoit par ses bois les énergies cosmiques, par ses sabots les énergies telluriques, et c'est le roi de la forêt. Et donc, en fait, c'est un animal qui, vous avez vu, est diabolisé maintenant par la religion, puisque souvent, il peut aussi être associé au satanisme. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il faut se rappeler la petite histoire que les, la religion du livre moi je suis une débonnequeuse de la religion du livre, a écrit euh, sur des papiers, et parce que c'est écrit, c'est vrai. Si vous voulez, c'est l'ingénierie sociale qui a précédé la télévision. à La télévision, parce que c'est dit, c'est vrai. Bah, avant, c'est parce que c'est écrit, c'est vrai. Pourquoi Parce que c'est toujours ceux qui avaient le pouvoir qui manipulent l'information transmise à travers l'écrit, et maintenant, à travers les médias. Et donc, euh, bah, les, les inquisiteurs du temps passé, de la libre-pensée, de des êtres saints connectés à la nature et pas hors sol à avoir une foi dans des livres, parce que c'est écrit, c'est vrai, se sont bien sûr rebellés à cette philosophie d'un paradigme, d'une prise de pouvoir et d'une limitation de nos libertés. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que je remercie la sagesse en fait des mayas qui a protégé cette science qui leur a été léguée à leurs ancêtres, mais qui était aussi utilisée sous d'autres formes, sous d'autres angles, mais on parle de la même chose. Vous vous intéressez à l'origine de l'astrologie, qui n'a rien à voir avec celle qui est pervertie aujourd'hui, de ces hommes qui ont observé le ciel euh, et qui ont observé l'intelligence en fait, des étoiles et de comment, quand telle ou telle étoile était, telle ou telle planète était ensemble, ça générait certains résultats. Imaginez l'intelligence d'une observation à la fois biologique, à la fois donc spirituelle, c'est-à-dire l'énergie de l'information-lumière qui influe sur la matière. Un être spirituel est un biologiste, est un scientifique, à l'opposé du religieux qui est un dogmatique et un croyant. Croire ou ne pas croire, c'est rester dans l'ignorance de la réalité par l'expérience. Je suis désolée, hein, je sais que je peux en déranger certains dans mes propos, mais c'est important que cela soit posé et placé, afin que vous puissiez rompre des accords qui vous empêchent de surfer sur l'intelligence de la puissance, du pouvoir, de l'imagination. C'est Comme vous le voyez, cet homme qui a cette main, là, ce pas la représentation du, du penseur, mais c'est la représentation de la prise de tête. Et en même temps, bah, le cadeau, c'est qu'il a une autre main, où il y a une invitation à aller observer la nature, à aller observer la vie. Et en effet, un être qui va être, avec la, le totem du lapin, le, la planète Vénus et le symbole de l'étoile, on est sur trois informations qui définissent la même énergie, ça permet d'avoir trois angles de regard, trois perceptions différentes, mais qui parlent de la même chose. Donc si je suis dans la confiance en mon instinct de survie, je vais échapper à tous les prédateurs, entre guillemets. Hein, regardez le lapin là, il le sait qu'il va se faire choper, hein. il a les oreilles bien tendues. Mais en même temps, il sera libéré de son nombre de formes. Dans la nature, il n'y a que les humains qui stressent. Dans un stress négatif qui rend malade et qui nous tue. Nous, c'est le stress qui nous tue. Dans la nature, les animaux, leur stress, c'est ce qui leur sauve la vie. Ils, se, ils, sont, ils développent des stratégies de, de, pour échapper en fait à la régulation. Et pour vivre au plus longtemps possible. Mais ils vivent, comprenez donc ça, ça va être le défi de cette période de ce chemin euh, qui est celui donc d'être vivant, à l'alerte, à l'écoute de ses instincts pour échapper à, à, à l'enfer, d'être en prison et donc dans la peur et que ça peut nous, faire, ça peut nous tuer en prison dans notre tête. Et donc d'assumer que notre lumière, quand elle est assumée et qu'elle nous, qu qu nous traverse hein, du ciel à la terre, les énergies telluriques, la lumière de la terre... La lumière dans le sens de l'information et les énergies de la lumière à travers le soleil, c'est ce qui danse et qui crée le printemps et cette explosion, cette explosion forale, florale actuelle, c'est tangible, c'est factuel, c'est une information scientifique, biologique, de l'énergie quantique, de l'énergie physique. Et lorsque nous nous associons à cette observation, nous pouvons donc devenir cet observateur qui va influencer ce qui est observé. Donc à commencer par nous et à commencer par notre vie. Et c'est là ma joie d'être là avec vous toutes les deux semaines à peu près, hein, tous les 13 jours, pour venir vous accompagner et vous inviter à déjà bah, découvrir un peu cette science et puis d'observer. Est-ce que, oui, là, de ce jour du 15 avril jusqu'au 27 avril inclus, je vais ressentir de manière intense le canal que je suis entre ciel et terre et la nécessité absolue de, de surfer et de fusionner avec mon instinct de survie pour rayonner ma lumière sur la terre. C'est mon défi et mon cadeau, c'est mon chemin sur ces 13 prochains jours. Et lorsque j'y parviens, ben je vais ressentir l'unité à l'intérieur de moi, de ce cerf où je suis roi dans mon royaume, roi dans ma forêt, roi où la forêt, ben quand tu regardes un arbre, ça ressemble quand même vachement à un cerveau et ses connexions neuronales donc roi de toutes mes possibilités créatrices, même au-delà de mon corps physiologique, de ma partie physique limitée. Et le résultat, le fruit de ce chemin qui va m'amener dans des terres d'abondance, si j'arrive à le fusionner, ben on voit, j'ai mis en image cette femme qui a ce bâton de la vie, qui a les pieds dans l'eau, et avec ce symbole de la, de, de la licorne, qui est la vision de la vérité, parce que c'est l'action, le, le résultat, le fruit, c'est l'offrande. Est-ce que je vais pouvoir offrir au monde la plus belle version de qui je suis Et pour ma part, en ce temps présent, il me semble que l'une des premières à offrir, c'est la vérité. Donc cesser de se mentir à soi, qui permet d'arrêter de mentir aux autres, qui permet lorsqu'on est dans cette vérité en soi-même, d'être dans un amour, une confiance, où en fait le lapin, il peut faire tout à fait confiance à ses sens. Il n'a pas besoin de se prendre la tête. Il est une partie d'une étoile dans un corps de lapin <rire> et fusionné dans l'unité bah comme le cerf il ressent tout ce qui est là à sa disposition pour aller se mettre en sécurité et aussi proliférer la vie dans son terrier et avoir la joie d'avoir une famille nombreuse et pour la mère et les petits et puis après, ben, le cadeau, c'est d'aller offrir au monde cette sagesse d'abondance et cette sagesse de connexion. Voilà les trois piliers, si vous voulez, de ces 13 jours, où pour l'instant, sur ce cycle, j'ai décidé jusqu'au mois de décembre de rester centré juste à chaque fois, tous les deux, tous les, toutes les deux semaines, sur une information sur ces trois aspects du but, du défi qui est le chemin de vie et du résultat qui nous amène dans l'impasse sur ce chemin ou dans l'abondance, de trouver tout ce dont on a besoin. Abondance tendeur, bonne réflexion, bonne intégration. Merci d'être là, abonné sur ma chaîne. Si tu découvres, eh bien, merci de liker, merci d'oser poser des questions, si ça paraît un peu obscur parce que je m'y exerce depuis tellement longtemps que pour moi c'est un exercice de haute voltige qui peut parfois donner la nausée ou, ou emmener dans des lieux d'incompréhension. Alors surtout, ose poser des questions, donc merci de partager aussi la gratitude dans les commentaires. Tout cela aussi pour aider à la visibilité, qui pourrait aider d'autres êtres à, à réceptionner cette vague vibratoire de co-création avec la vie, car c'est bien de cela dont il s'agit. C'est un outil spirituel dans une optique de manifestation d'une transfiguration matérielle. Pour information, comme vous le voyez, donc, je vous ai parlé du 27, 28, 29, donc on est au début de ce compte qui se répète tous les 260 jours, qui est le temps de gestation d'un véhicule humain, donc opportunité à tous les 9 mois de renaître à sa réalité, en étant un observateur quantique, posé et centré dans la simplicité de se dire ben, « oui, je décide de bien ressentir les énergies entre terre et ciel pour savoir où je vais, rester en vie, générer l'abondance et même la partager ». L'offrir au monde dans la fusion de la joie d'être ma propre planète qui est la première à se réveiller et la dernière à se rendormir. Je suis connectée à ma conscience. Merci, merci, merci. Un petit coucou ici et maintenant dans la joie à l'instant d'une erreur et d'un lapsus clavier puisque je voulais aller sur la bande, la bande annonce de l'Astro donc euh, oui, les temps sont complexes. Hein. Vous avez vu, la loi de la retraite est passée. Alors pour les lives en freestyle, eh ben, ça, ça reviendra et c'est là tous les jours du lundi au vendredi. Rendez-vous sur VK pour ça à 17h en fonction de ma dispo. Et de toute façon, je préviens en début de journée, je vois comment je me sens. Euh, si j'ai la joie dès le matin de me... rendez-vous 17h, euh, bah, voilà, je prépare un thème et j'annonce la vidéo. Et si bah, je suis en pleine transmutation parce que je vis des choses assez conséquentes et que je n'ai pas envie d'offrir une vibration qui est désalignée, bah, là je dis euh, « absente ce soir euh, ». voilà. Mais sinon, régularité, retiens bien. Si tu veux voir RK, c'est moi, c'est les initiales de Ren Katawa. Euh, eh bien rendez-vous sur VK. En dessous de la vidéo, tu as tout ce qu'il faut dans l'information pour euh, trouver les liens et me rejoindre. A très bientôt. Je t'embrasse. Bisous, bisous.